Ouais. Mm. Mm-hmm. Bonsoir. Euh, je vois que beaucoup d'entre vous, vous pensez que on vous a donné une mauvaise image de la spiritualité. Dans le sens où je vois quelqu'un t'a dit.. Euh, les gens souvent quand vous m'approchez, vous avez ce. Voilà c'est pour ce que vous voulez. Ok. Je fais le mauvais rêves. Je l'avais cité dans mon boulot. Je vais dans mon foyer. Et vous vous attendez à ce que dès qu'on fait un travail sur vous, que tout se stabilise. Je viens aujourd'hui vous montrer l'autre face. De la spiritualité. Parfois, Dieu va cacher ton avancement. Avec des problèmes. Bonsoir, bonsoir. Donc, Dieu va déguiser ta croissance spirituelle. Avec des problèmes rester aux âges, mais pourquoi? Pourquoi boulot ça ne va pas? Pourquoi elle me sent si fatiguée? Il y a une qui m'a contacté je crois qu'en l'espace d'un mois. Elle a fait le bouc, elle a fait. Euh, elle a sacrifié un bouc, elle a. Euh, pour ses deux fils. Elle fait beaucoup de travail spirituel pour eux. Et là, elle va encore faire un autre sacrifice. Et depuis peut-être une semaine, elle me dit que ça ne va pas. Que ça ne va pas, ma tête, oh, ma tête va exploser. <rire> elle se marie. L'autre dimension dans laquelle tu es maintenant, je suis non. Même les mauvais rêves, là, tu as fait. Tu comprends Ça ne va pas empêcher qu'à travers tes mauvais rêves, que l'agenda la, de Dieu pour toi, que ce soit en train de se concrétiser. Bah, le problème que vous avez, c'est que... On vous a mis une image trop rose. Ce n'est pas parce que tu as bien dormi que Dieu en train d'avancer spirituellement. Ce n'est pas parce que tu t'es réveillé, tout va bien. Que Dieu a train de faire quelque chose. Ce n'est pas non plus parce que tout va mal que Dieu n'est train de rien faire. La maturité spirituelle, c'est quand tu arrives au niveau où peu importe ce qui se passe, tu te lèves, tu demandes à tes ancêtres, est-ce que vous êtes à faire quelque chose? Parfois, tu demandes, tu n'as pas la réponse. <rire> tu demandes, on ne te répond pas. <rire> tu restes comme ça, tu dis, ok. <rire> vous pensez que vous maîtrisez, non? Voici l'autre degré de je est-ce qu'on vous avait habitué avant? Quand tu étais encore bébé spirituel, quand un petit truc se passait, tu appelais, Pasteur, ça ne va pas. Il te fait les prières. Après, tu te calmes. Ça, c'était les gens qui avaient besoin de pacifier. Tu avais besoin de pacifier, c'est-à-dire que tu as besoin d'un calmant temporaire. L'étable est maintenant fini. Tu as grandi. Et quand on grandit, ça, on ne te demande pas. Tu vois, quand tu étais petit, tu voulais grandir. Tu, sais, tu, sais, tu veux tu veux grandir, je veux grandir. Ça ne te dérange pas. Le monde a grandi, tu as grandir. Que tu demandes ou pas, tu vas grandir. Si ça, ça va aider quelqu'un qui se calme pas quand tu te calmes parce que quand tu as de traversé ça des turbulences, <rire> parfois c'est comme, si comme si il y a vraiment quelqu'un que t'as ta à un moment donné. et là tu peux c'est comme si quand tu as de, de c'est comme si quand tu as de traverser ça tu peux te voir tu c'est comme si tu peux sortir ton corps tu te vois tu te dis mais pourquoi pourquoi je ne suis pas calme qu'est ce qui m'arrive et tu es en train de stresser tu es en train de stresser chef donc quoi t'as de stressé En même temps, tu as de regarder ton côté, tu dis, mais pourquoi je suis comme ça mmh. Tu pars, tu fais tous les trucs que tu faisais avant. Tu prends ton bain, tu fais les déclarations, tu manges un don, tu te laves au sel, tu fais ceci, tu fais ça. Dès que tu finis, une heure plus tard, ça revient. Et c'est que vous allez vous m'écouter avec le sommeil dans les yeux Faites comme si vous ne, vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Quand on couronne quelqu'un, ça veut dire qu'on est en train de te mettre au-dessus d'un royaume. Ça veut dire que les gens qui ne voulaient pas que tu aies ton royaume. Un royaume, ça veut dire que tu es en train de dominer. Ça veut dire que tu prends finalement autorité. Je vois ça en anglais. You're taking authority in a kingdom. C'est le roi des rois ça veut dire que il a un royaume there is a kingdom or a kingdom that you are supposed to reign over et je suis pas en train d'exagérer je suis pas en train de blasphémer maintenant si on compte plant de te met un royaume Sachez que dans chaque rang il y a les opposants. Et les opposants, là, ont fait que depuis, même, on ne démet pas roi ou reine. Maintenant qu'en dépit de leur opinion, en dépit de leur manigance, en dépit de tout ce qu'ils ont fait, je vous ai dit la semaine, depuis, la, depuis deux semaines, il y a les couronnements qui sont en train de se passer. Ceux qui ont compris, ont acheté leur couronne. Ceux qui n'ont pas compris, vous avez fait les durs. Quand vous pensez que ni-ni-ni-ni, restez toujours là, n'achetez pas. Vous avez compris Vous avez compris, non Je vais aller au Ghana. Je crois qu'en l'espace de deux jours, j'ai eu peut-être deux ou trois personnes qui m'ont contacté. Puis il y a un peu au Ghana qui m'a dit qu'il faut qu'elle vienne pour qu'on me. Vous êtes trop bête. Vous êtes bête. Je vais faire l'application qui gifle les gens à travers le téléphone. Quand tu écoutes comme ça, quand tu sens qu'un jour, il te fait mal. Ce sera l'application que j'ai créée pour gifler à travers le téléphone. Mmh. Il faut que travail travaille le mais mes ingénieurs. Oui, oui. C'est exagéré. m'a dit que je dois partir au Ghana. Je dois partir au Bénin. Et depuis, c'est que la personne de dit que je sens qu'il ne doit pas partir. <rire> ouais, Seigneur, où on vous a seulement attaché? Où on vous a fait quoi? Dans le spirituel, quand tu as, on te donne un ordre, quand on te donne une recommandation, ce n'est pas, pas un truc que tu vas attendre un an pour faire. C'est moi, il vous connais. Tu te réveilles. Je sens qu'il doit travailler sur moi. Je me suis vu en temps de me laver. Trois mois plus tard, tu te laves alors. Non, euh... J'ai vu comment il partait faire le Saraka. Je donnais à manger à telle personne. Je faisais, tu as fait. Non, je... je... Ouais, Seigneur. Continue. Je ne sais pas vous pensez que c'est pour n'importe qui. Et vous avez dit que je bloque les amateurs là. Quand vous voulez vous m'embêter, je vous bloque. Vous ne voulez pas me donner un bon Venez un peu sur mon Facebook. Je vous bloque. Même votre énergie n'avez même plus lire vos commentaires. Soit quelqu'un tombe sur ma page. Et en ce moment, il n'y a que ceux qui sont en train de traverser. ça qui peuvent vous comprendre. Et je vous ai dit que mon message, je ne le dirige plus. n'importe qui. Si tu m'écoutes, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Laisse tomber. Quitte ma page. Quitte. Vous attendez, tout le monde Abonne-toi. Partage. Like ma vidéo. Ne like pas, tu as compris. Atteignez un degré de maturité où vous comprenez ce qui se passe. Comprenez. Comprenez. Vous pensez que c'est facile pour moi de venir faire des vidéos tous les jours Vous êtes dans un champ de bataille. Je peux rester aussi fait deux semaines je fais pas les vidéos Tu ne me, de me, me trouve pas. Tu écris, je ne réponds pas. Tu vas faire quoi? On met les messages, il vous donne les instructions, vous ne les faites pas. Parce que vous pensez toujours que ceci, c'est un jeu. Vous pensez que la vie des gens est en train d'être transformée. La vie des gens est en train d'être transformée positivement ou négativement. On n'est pas. Les temps sont en train de changer. La Bible dit que des evil ». Chaque jour que je te lève, tu passes sur TikTok ou sur YouTube. C'est une, une nouvelle que tu en prends. Une mauvaise nouvelle. Un mauvais truc qui s'est passé. Tout ça, c'est pour t'affaiblir mentalement. Et te distraire. Vous savez combien de distractions vous avez traversé pour venir tomber sur la vidéo aussi? Souvent, je dis que oui, je vais regarder, je vais, je vais. Je vais. Souvent, quelqu'un me contacte. La période où, où ma dent était visible sur mes vidéos... J'ai être trois ou quatre semaines comme ça. Une dame, une, des sept icônes. Maintenant, heureusement qu'elle ne me contacte même plus. Elle m'écrivait tout le temps. Elle voit mes statuts. Elle fait la désespérée. Elle demande la consultation. Je lui dis que je te consulte pas. Elle me contacte un jour. Elle me dit que c'est fort. Je suis stressée, mon enfant me dérange, mon zési. Essaye de prendre un vous ça ne passe pas. Je vous dis que va regarder la vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Ce matin, j'ai parlé dans la vidéo de ce que tu subis actuellement. Va regarder ma vidéo. Elle pas regarder, elle revient et oh, tu as eu quoi la dent Et vous voilà, ça fait un mois que ma dent est comme ça sur les vidéos. Je vais me stresser en inbox sur WhatsApp. Parce que vous pensez que quand on met des vidéos, on est bête. Elle a envoyé sa photo. J'ai envoyé la, la photo là pour imprimer ça deux ou trois fois. C'est parti comme ça là. Quand finalement, j'ai même imprimé. J'ai vu la photo, ça que donc, je ne travaille plus sur la femme aussi. Et thank God, elle a disparu. Elle a disparu de la situation elle-même. Vous devez apprendre à vous guérir vous-même. Tu, tu, tu vois que je suis blessé Si Tu parles à moi. Tu prends le sparadrap, tu mets. Tu prends la compresse, tu mets. Tu prends le Tout ce qu'il faut. Tu fais ton pensement toi-même. Bonjour. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vous dis qu'on est en plein couronnement. Couronnement vient avec beaucoup d'adresse. Allez voir dans la Bible. Chaque fois qu'on devait mettre quelqu'un sur un trône, le degré de travail spirituel qu'on devait faire sur la personne. On dit qu'on sacrifie mille animaux parce qu'on veut mettre quelqu'un sur la chaise. Tu, vois, tu viens, tu fais ton petit, ton petit là tu commences à bavater les os des gens. Ne m'embêtez pas. Ne hein? me donnez pas tête. Le de justice, on ne t'a pas forcé pour que tu fasses ça. C'est vous que vous aimez les formes magiques rapides. J'ai acheté le sel. J'ai un sel. Ça, pourquoi ça ne change pas Et Donc tu penses que le sel que tu as acheté là, c'est ça que. J'ai dit bonjour. Mais je ne dirais pas bonjour individuellement à quelqu'un. Donc si quelqu'un se sent offensé, il peut partir. Ouais. J'ai dit bonjour. Si vous m'écoutez bien, depuis là, il dit bonjour de temps en temps. Si vous avez suivi mon bonjour, c'est bien. Vous n'avez pas suivi, vous laissez. Je suis dans mon mode, que je ne veux même pas qu'on m'embête. Avant quand qu'elle stressée, tu ne comprenais pas ce qui se passait. Tu ne savais pas dans quoi tu étais. Maintenant, quand le stress, là, vient, tu comprends. Ça vient à cause de... Et c'est ça le but. La même journée, c'est-à-dire hier, j'ai deux personnes qui m'ont témoigné. Une fait son témoignage. Elle dit, elle a été couronnée dans la nuit. Deux ou trois heures plus tard, l'autre vient encore et me fait le même témoignage. Et deux ont acheté leur couronne. Une est venue chercher puisque au Cameroun, l'autre n'a pas encore pris sa couronne. Mais elle a déjà acheté. Imaginons peut-être qu'elle ressentait ça. OK. Je sens que je dois acheter la couronne. Je. je... Et elle attend peut-être au mois de juin. Le truc, c'est que vous êtes tellement. Vous êtes trop focalisé sur l'extérieur. Les ancêtres ne fonctionnent pas comme vous pensez. Et dans le spirituel, les choses sont symboliques. C'est symbolique. On peut te dire que symboliquement, symbolique. prend ça là, tu verses, tu peux donner à tes personnes. Il y a même une autre que l'autre jour. Elle, elle a rêvé que on lui a dit de prendre les choses de la dot. Donc tu vois, les pagnes, le vin, d'aller donner à un de ses guides spirituels. Elle sera. Donc, dans le rêve, on dit que va lui donner, ça dit que tu as te racheter. Tu fais le rachat de ta, de ta, de ta vie. Elle a acheté, elle est partie, elle a donné. Ça m'a fait deux jours, elle me dit que je suis parti, j'ai donné. maintenant quelqu'un m'a dit que, ah, tu rachètes, tu, tu, tu, tu sais comment tu fais. Parce qu'on vous donne les instructions. Faites comme des idiots, ça m'énerve. vous voulez qu'il vous parle comment Et ce n'est pas tout le temps que tu vas comprendre exactement ce qu'on te dit. Mais le fait que tu te lèves et que tu fasses ce que tu crois avoir entendu... Vous êtes en retour de délivrance. Dans six mois, tu vas regarder ta vie comme ça. Et c'est que vous aimez les bonnes prophéties. Que oui, la fin de la pauvreté est finie, tu dis Amen. Oui, ça, là, c'est fini, tu dis Amen. Oui, tu dis Amen. Mais là, tu dois comprendre qu'il y a le processus dedans. Il y a une maman qui, j'ai lavé sa fille, sa fille a peut-être 13 ou 15 ans. Il dit, gâchez le bâton de commandement à ta fille. Elle m'écrit, elle me dit, oh, c'est chaud, je vais faire comment Le bâton de commandement, il faut encore faire le sacrifice pour ma fille. Je n'ai pas l'argent. Et dit, maman, j'étais moi seulement dit, tu veux, tu fais, tu veux, tu, tu fais pas. De vous voulez, on force là. vous Une heure plus tard, elle me dit, j'ai trouvé l'argent. Elle envoie. On envoie les produits de son enfant. Elle me dit, sa fille, que depuis qu'elle a pris le bâton, elle dit que toutes tes omoplates, tes bras, ça chauffe tellement. Ça, c'est sûr que c est, c est, les ailes de sa fille ne vont pas pousser physiquement. Les ailes ne vont pas pousser sur son enfant. Mais spirituellement, il y a une métamorphose qui est en train de se passer. Il vous le dit toujours, si, on doit, si vous êtes encore à l'étape où on doit vous convaincre. Mais là, tu prends ton argent, tu peux acheter la chaussure, c'est des que tu portes. Va faire ton shopping chez Selfridges. Va chez, chez, chez Louis Vuitton, tu achètes un petit sac. Tu mets dans ton amour. Parce que la fesse, c'est pas pour les gens qui sont faibles d'esprit. Et dans le spirituel, j'ai les gens sur lesquels j'avais misé. Quand on m'a dit misé, là, c'est même quoi. C'est pour ça que je fais trop attention quand quelqu'un vient d'arriver. Oh, je veux tout faire. Il y a quoi à faire. Je veux tout faire, montre-moi. Je vais faire d'abord le petit si tu attends. Fais d'abord ça, tu attends. Si dans un mois, ou dans deux mois, tu es encore là, là, on va encore reparler. Souvent quelqu'un vient, elle te sort l'argent. Je veux tout faire une fois, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Elle fait tout comme ça, tout, tout, tout. J'ai dit que ma chérie, ton tout que tu veux là, ça va pas. Le spirituel a ses grades. Le spirituel a ses étapes. Même si tu prends mes millions, tu fais tout ce qu'il y a à faire là. là. Hmm? Ce ne sera que ce qui doit être dévoilé cette saison que tu vas voir. Tout le reste, ça sera caché. Parce que toi-même, tu dois grandir. Parfois, il y a des circonstances qui doivent se rassembler. Parfois, il y a des choses que tu comprends quand tu es dans certains problèmes. Et tant que tu n'es pas dans le problème, tu ne peux pas comprendre. Parfois, c'est quand vous êtes dans des relations qu'on vous a dit de quitter, on a dit de quitter, donc, voilà, fatigué, On t'a dit quitte, quitte, quitte, quitte. Finalement, tu es là, non Tu commences ton travail, tu avances sur ton travail, mais es à 20%. Mais la présence de l'autre personne bloque ton, le reste de ton travail. Il faut qu'ils attendent peut-être deux ou trois ans. Quand une circonstance majeure va se passer, vous allez vous séparer. Dès que vous allez vous séparer, vous allez... c'est comme si tu avais... C'est comme si tu avais, là où tu avais garé la voiture, tu prends encore la voiture, tu reprends, tu conduis le trajet. Les choses reprennent encore. Tu sens comment spirituellement tu accélères encore. Dans le spirituel, il y a tous les espaces, il y a des, des portes, il y a des portails, il y a des, des, des espaces temporels. Et quand il y a quelque chose qui est libéré dans un espace, si tu ne saisis pas, tu vas encore attendre. On dit qu'il y a ça qui est ouvert, tu ne fais pas, tu vas encore attendre. Et Les mamans, vous avez beaucoup à faire sur vos enfants. Vous avez beaucoup. Je suis allé dans un endroit aujourd'hui. J'ai vu une dame avec sa fille. Sa fille est métisse. Je m'assois, je chante des comment dire que mine my business. I'm just like you know. Il de ne me parler pas, ne me dites pas. laissez-moi tranquille. que même yeux sur l'enfant là comme ça. Elle devait avoir peut-être 7 ans. Oh my God. Ces anges commencent à me parler d'elle. C'est guides. On me dit qui elle est. D'où elle vient. De quelle époque elle était. Où le elle de, je, je, je, que, oh les pouvoirs qu'elle a. Ses dons physiques. J'ai dit que. J'ignore. J'ai jamais moi pas de truc. Je tourne. Et dans ce temps, on devait faire au moins une heure de temps ensemble. Après, la dame finit ce qu'elle faisait. Elle s'assoit. La petite fille va aux toilettes. et quand la petite fille va au moi j'avais fini ce que je faisais je viens de m'asseoir devant à côté de la dame je lui dis ok est-ce que peut vous parler votre enfant je commence à lui dire c'est le jeune enfant qui est le jeune toiles qu'on a vu ça dans la famille de la femme depuis longtemps et même je ne sais pas et Il me dit qu'elle est de l'hôpital hier les, les, les attaques l'enfant c'est le dernier jour c'est grave je dois dire que parfois quand vos enfants viennent comme ça ils sont vulnérables sans quoi un enfant certains ils ont des pouvoirs mais supposons s'il fallait quelque part pour faire quelque chose l'enfant encore bébé il peut pas les faire dans c'est ces mais... toi la mère c'est toi la mère Soit la mère qui doit ressentir et faire. Et il y en a pas mieux vous vous devez, même seulement vos paroles de prière. Dans le cas particulier de cette dame, elle avait les dons aussi. Mais ce genre de maman qui n'a pas ouvert ses dons. C'est-à-dire une mère dont la mère était maman Ticone. Et la mère n'a rien fait. Bonjour, bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Et comme la mère n'a rien fait, cette maman de bêtise aujourd'hui, elle était un peu dormante, elle est dormante. Et c'est sûrement, j'ai personne que pour avoir comment elle, elle a de l'argent, elle essaie sûrement de combattre ça dans le physique seulement. Parfois, il y a des enfants que quand vous a, quand vous les aider, ils sont couronnés rapidement. Imagine, on te couronne à 45 ans et tu aides ton enfant à être couronné à 10 ou 15 ans. Tu vois la différence. Certains de vos enfants sont censés être célèbres d'ici 15 ans. L'âge de 15 ou 20 ans. Tu vois, ton enfant, une femme m'a contacté, une fois, et me dit, son fils il est dans un film qui passe en avant en premier aux états unis Elle est camerounaise. Son fils va avoir peut-être 20 ou 21 ans. Il y en a certains de vos enfants comme ça. Euh, leurs étoiles ne sont pas aussi bloquées que les vôtres étaient. Et vous devez leur donner un coup de main. Il y en a un qui m'a contacté justement. Il m'a dit son fils il est footballeur je pense. Puis, pareil. Il a cette, cette grâce d'être sélectionné. Et maintenant, quand ça se passe, après, qu'il rencontre un mur spirituel. Tu dois l'aider, la mère. Tu dois l'aider. C'est pour ça aussi qu'être spirituel, grandir dans une maison où ta maman est spirituelle, c'est aussi très important. Parce qu'il y a des pratiques que l'enfant voit quand il grandit. Et quand il grandit, il commence à avoir des combats aussi lui-même. Automatiquement, il peut se rappeler que... Quand il y avait des choses, ma mère faisait comme ça. Et il fait. Donc, il y en a aussi parmi vous, vous devez... Protégez votre chakra du cœur. Il y a les colliers, là, les colliers avec des cristaux. Vous devez en mettre. et colliers avec le mauvais œil, euh, les colliers avec, colliers avec des cristaux. Vous devez beaucoup mettre ça parce que c'est la raison pour laquelle vous sentez beaucoup votre tension. tension votre tension monte carrément. Genre, tu as pris ta tension récemment c'est monté euh, Certains, tu peux voir euh, les palpitations. Oui. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour. Ne laissez pas vos, vos enfants combattre seuls. C'est tellement bête parfois si vous les mets. Est-ce que tu sais tu connais comment un enfant est vulnérable? Tu t'es mis un jour comme ça, là, tu es parti faire l'amour avec son père, tu as décidé, bon, on va t'accoucher. Il naît aussi comme ça là. Tu ne fais rien. Ton devoir, c'est d'aider cet enfant-là. Aide-le à accomplir ses objectifs, ses rêves, sa destinée. Financièrement, physiquement, spirituellement. Tu l'éduques bien. Certains d'entre vous avez bien éduqué vos enfants, mais dans les prières, vous bagarrez seulement pour vous seul. Vous ne savez pas que les enfants, sont aussi, en combat. Parfois, ta soeur, là, ta soeur a bloqué ton enfant. Vous pensez -vous que les histoires qu'on raconte sont les histoires des autres. Ton enfant, il bagarre seul, il bagarre. Il bagarre. Donc vous aurez aussi les signes comme les, les cheveux qui démangent, euh, attention qui est montée. les oreilles qui sifflent, voilà les signes que vous avez récemment. Vous êtes en train de passer une autre dimension. Et ceux qui ont déjà acheté la couronne, ils ont mis sur leur tête eux-mêmes là. Donc vous avez aussi une autre dimension d'activation. Et il y a des choses qui vous étaient bloquées depuis longtemps. Vous allez commencer à souffrir. Et ne prêtez pas attention à la distraction corporelle. Et vous avez des malaises, vous avez des sont des distractions. Il y a un qui me disait ce matin qu'elle s'est passé, va partir au boulot. Je lui ai dit, va au boulot, va, tu vas voir. Ok, moi j'ai terminé, moi je vais partir. What's going on? Et puis aussi vous, voilà, dans un, un autre niveau, vous allez avoir l'impression que vos choses stagnent. Donc tu as besoin que tes choses avancent ou pas non. Bon, supposons que tu as une plateforme. Depuis un mois, tu as les mêmes nombre d'abonnés. Ok, tu, tu as les produits que tu vends. Depuis un mois, on n'achète pas. Euh, tu, as une sorte, tu as une sorte de plateau, en fait. Et tu fais tout ce que tu faisais avant, ça marchait. Maintenant, tu fais ça, ça n'avance pas. Ça, c'est aussi des signes de.. Euh, de croissance spirituelle. Ça va s'ouvrir avec beaucoup d'opportunités. Genre euh, un nouveau business, opportunité de business, opportunité d'augmentation de sources de revenus. Voilà. C'est comme ça que mon bon me dit ça. Donc tu auras un, un, un, port, un, un portail, une opportunité pour, pour que tes revenus augmentent. Donc vous voyez ces problèmes-là comme une opportunité d'augmentation spirituelle énergétique et de d'augmentation de, de sources de revenus. Voilà. Bon, bye bye. Message j'ai terminé. Mmh. Ceux qui ont commandé des qui ont pris les consultations. Si vous n'avez pas encore consulté, pardon prenez d'abord un lavage. Faites d'abord un lavage, c'est mieux. Si vous venez tomber sur ma vidéo, vous venez de tomber sur ma vidéo, commencez à vous laver au sel. Allez sur la page, regardez d'autres vidéos déjà. Je te lave au le sel le matin et soir. Ne cherche pas à me parler forcément. Tu achètes un kit. Commencez par le kit fondation. à propos le kit déblocage. Je vais pas vous dire le nombre. Il y a quelqu'un qui me... Ouais, je vois une jeune dame aujourd'hui. C'est vrai qu'elle fait ça sur ma tête, là. Elle m'assoit, elle commence à s'essayer sur ces choses-là. Elle me dit, je vois souvent tes vidéos sur, sur TikTok et tout ça, là. Oui, je vais faire le sel, je vais faire le bain de sel. Je lui dis, ma chérie, ne fais pas, tu as compris. Ne fais pas, hein. Ne fais pas. Quand il dit ça, sa copine a commencé à rire. J'ai dit, mais sérieux, tu veux souffler. Ne fais pas. Laisse. Si tu penses que tu fais ça, ça m'a me donner quelque chose. Donc, Il y en a parmi vous. Vous êtes dans une paresse. Continue dans ta paresse, tu as compris. Tu as compris. Si on doit te forcer, il faut laisser. Si tu fais ça, pour il faut laisser. Le jour où tu vas mourir, on va t'enterrer, tu as compris. Hein? On tentait. Et le soir, les gens sont en train de manger, faire l'amour, faire les enfants. Tu as compris, non? Voilà. Tout travail que tu fais, c'est d'abord pour toi. C'est d'abord pour toi. Même si tu es marié à quelqu'un, il n'y a pas de club santé sur ça. Je crois que si tu meurs, que je, le soir de ton meurtre ou c'est de ton amour. C'est vraiment te faire mon direct. Même moi, si je meurs, c'est que demain, vous allez trouver une autre personne, vous allez suivre la personne. Donc moi, j'ai compris que c'est une place. One. Donc, déterminez-vous. Je vais atteindre le meilleur. Je vais accomplir ce que je suis censé accomplir. Je vais, je vais, c'est ça. Tu mets des intentions. Tu mets des intentions. Il y a le kit fondation, il y a une déblocage, il y a kit visa. Ne prenez pas seulement un sel, tu prends un sel de demi, tu, tu, tu te trompes. Vous hum. oh, êtes la mentalité de pauvreté. Je n'ai pas l'argent. Il dit, au lieu de venir acheter mon sel, va acheter le sel de 150 au marché. Lave-toi avec ta peau. Je ne suis pas pressé pour avoir ton argent. Je dois d'abord comprendre ce que je suis t'expliquer. J'ai au moins 350 vidéos en ligne. Si ce n'est plus, ça augmente tous les jours. Donc, quand un mois passe, je suis sûr que je. Chaque mois qui passe, je suis au moins ce. au moins 30 vidéos qui mis en ligne chaque mois. Donc je pense que je vais me donner à 400 vidéos. Allez regarder les vidéos. Arrêtez de m'embêter. Les gens qui ont tombé sur ma vidéo la première fois vous voulez me voir là. Vous voulez m'appeler jusqu'à l'autre fille m'appelle ma vidéo aujourd'hui. Je mon frère, tu m'appelles en vidéo. On traite ensemble. Et 747 vidéos en ligne. 747. Allez regarder les vidéos là, pardon. Vous pensez que je passe mon temps à bavarder, bavarder comme si je ne suis pas folle. Mais si vous pensez que je suis fortement fou. <rire> Même si vous pensez que c'est du fond, I don't care Ok Partagez la vidéo Ou bien ne partagez pas C'est aussi pareil pareil Bon bonne nuit bonne bon, journée.